Ticci, tu as que sinon c'est la magie c'est le vent. à Camba s'est cherché la police à la maison, il ne trouve pas toujours à faire. Bon. Hey, toi aussi Michel, si il prend ta chose, qu'est-ce qui va se passer On se connaît. Ah, maman, regarde comment ta peau est douce, ça sent que la clim si elle. Oui, maman. Elle est classe même déjà. Ah. Akamba, dis-moi, qu'est-ce qui t'amène ici? Voilà, Michel, tu sais que j'ai tous les choses genre, un jour. J'ai un dur rendez-vous avec un dur monsieur. Là. Il, y a, mmh. la, il y a la voiture climatisée. Hey. Tu as le pour le tout, c'est ma Pourquoi je suis venue pour que tu me mettes à l'heure un peu les anglais? La <rire> cabine est libre. Va te faire enregistrer comme ça on te prend en salle. Mmh, tu passes à la caisse, non? ça parce qu'il y a personne là-bas. Michel. Michel. Donc tu travailles ici, là. Moi, ta petite soeur, je vais venir payer. Je paye là où tu travailles. Tes privilèges, tu fais quoi Tu fais quoi de ça Les avantages de service, on ne te donne pas ça ici. Tu ne connais pas ça. On t'utilise seulement ici. Hey. Hey. Michel, pardon. Tu es la seule personne qui peut m'aider. Tu ne vas pas acheter oh, la boîte avec l'eau. Kamba, tu penses que ici c'est la concession familiale que tout le monde entre, sort comme il veut? Ici là tout se paye. Passe à la caisse, tu règles ta facture comme ça on te prend en salle. Et tu ne pourrais pas me dire ça le matin à la maison. Hein? Si tu me disais ça le matin, je te Mais prenais à la maison. C'est tu sais, quoi? là c'est mon lieu de service quand tu viens ici c'est pour une prestation si tu ne veux pas payer, tu restes là où tu es je sortais ce matin, pourquoi tu ne m'as pas demandé de te faire ça les hommes que tu vas me mettre au quartier là ce n'est pas comme ce que tu vas me mettre ici Et ici il y a la clé c'est beau, regarde qui veut me filmer, veut se mettre sous mon statut mes amis, il faut aussi voir, il faut aller, on croire que j'ai quelque part L'argent, mais toi, tu veux me quoi tu veux me faire ça la cas, Je sais pas à Kamba, ne m'énerve pas souvent. Ici, là, c'est mon, mon lieu de service et ça, c'est la réception. On ne permet même pas aux employés, encore plus moi qui suis apprenti, de s'asseoir ici. Là, même si j'ai pas l'argent, je règle la voiture. Et hey, en tout cas, quand tu vas venir de payer, tu me retrouves à ça. Tu pars, Michel. Sur les on va te bonbon. Tu n'as pas, tout faire pour qu'on dans le snack. Là. Non, on va, on va te L'ambiance est... Je sais pas. Oh, oh, euh, ah, comment ils font pour un pateau On ah, ah, pas. comment tu es fan, fan, Ton cos, ton cos, va d'abord. de l'heure? Je vous dis que ma grande soeur je vais euh, vous me me retrouver. Pâté, je vais vous retrouver, non? C'est quoi vous voulez me mettre dans les problèmes? Non, non mais là, ça là. va, là, je ça va, va. Tu veux, tu veux. Deux, non. Je vais vous retrouver. Ok, ok, c'est on a On se prend. Ok, after okay. ok, Michel, tu sais, je suis quoi la maison avec. Ah. Tu veux faire comment maintenant Je vais dire quoi? Hmm. Merci, meilleur Dis-moi chérie, comment ça se passe la formation Est-ce que tu maîtrises déjà tes choses, tu vois Explique-moi un peu comme si j'étais ton élève. Hein? <rire> Oui, Bé, pardon, ne me tue pas, s'il te plaît. Bon, bref, aujourd'hui, ce que j'ai appris durant la formation, j'ai appris à faire du shampoing, c'est-à-dire se laver les cheveux et faire la mise en pli. Wow. C'est-à-dire monter le rouleau, le défaire et ensuite coiffer comme tu veux. Wow. Mais ça va très vite. Hein? Tu vois, je savais que tu es trop intelligente. Tu es intelligente et belle. Voilà pourquoi je me bats vraiment pour que tu réussisses. Merci chérie, c'est vraiment encourageant. Rien. Mmh, et toi, ta journée, ça a été Bah bon, écoute, c'est un train quotidien. J'avais des clients à livrer et puis bon, de nouveaux clients à conquérir aussi. Donc sinon... Il y a juste des recouvrements, tu vois, qui dérangent un peu. Et... Des Mais chérie, dis-moi, tu as beaucoup plus travaillé de quel côté de la ville aujourd'hui? Ok, les serveuses étant occupées, je peux prendre votre commande. Il y a quoi au menu? Nous avons euh, du poulet au fin serre ouais. et de, du bar à la sauce forestière. Et le compliment c'est quoi? Riz planté. Je veux du riz poulet. D'accord, madame. Et vous? Je mange comme madame. <rire> À la plage de Limbe, je serai ton gosse. Ah oui Je vais te faire découvrir la plage au mmh. sable noir. <rire> Merci, mon chéri. Ah, tu fait... me fais découvrir beaucoup de choses. Chose. Mais je ne comprends pas, hein. C'est quoi, ça, ça? Mmh. Les bons se repas repas, chéri. oui. Tiens, oui. Essaye tu sais, te de terminer ton plan. Tu manges pas? Oui, il est bon. Il est très bon. Mais, chérie, on dirait t'es plus avec moi là. Non, je suis là. T'es sûr. <rire> euh, mais qu'est-ce que tu fais, chérie? Oui. Ah bon? Qu'est-ce que tu fais? Oh, on ne recommence pas, s'il te plaît. Vraiment? Te Vraiment? C'est déplorable. Donc, so, pourquoi tu es là Je te parle. Tu n'es même pas avec moi. Ne recommence pas. Hé, arrête ça. N'importe quoi. Et tu vas où là Donc, comme ça, tu me suis dans toute la ville. De tous les restaurants qu'il y a ici, d'endroits là, ce n'est qu'ici que tu as trouvé pour venir, pour venir manger avec ton gigolo de gars. Vraiment. Oh, arrête chérie. Hé arrête-moi hey, arrête ça, arrête-moi ça vite. Donc tu as fini de collectionner tous tes gicolos là. Maintenant c'est avec, avec mon gars que tu es. Ça va, ça va. Piqueuse je de nectar. Je... Alors là, c'est fort, hein. Ah oui, c'est comme ça. À chaque fois que ma belle sœur me voit, elle me frustre. Elle m'affiche. Mais qu'est-ce qui va pas Qu'est-ce qui marche pas pense... Il était une femme Une femme qui vivait en abonné avec son mari. Un jour est arrivé, le mari est décédé.